Bienvenue, bienvenue à, à l'open mind café pour cette neuvième e Hello Factory. Donc le principe des Hello Factory, c'est de réunir des clients comme vous tous euh, pour réagir un petit peu à nos idées d'innovation, nos dernières nouveautés et voir quelles sont les tendances euh, qui pourraient vous intéresser. Euh, parce qu'il n'est pas question de développer des choses si nos clients ne sont pas impliqués, si on ne co-créait pas avec vous. La Hello Factory, c'est tout d'abord de belles rencontres. Un moyen exceptionnel de découvrir un petit peu l'envers du décor. J'ai vraiment l'impression d'avoir été entendu, d'avoir été écouté. Les experts étaient vraiment là pour répondre à nos questions. J'ai trouvé déjà que le groupe était assez dynamique, que les gens étaient ouverts et qu'il y a des discussions en fait qui partaient tout de suite. C'est très convivial et on passe une bonne soirée qui change du quotidien et en même temps, qui nous permet de proposer des choses. Il y a certaines améliorations on pourra se dire « Ah ben bah j'ai essayé d'y contribuer en participant à ça. » Organiser des soirées comme ça, c'est bénéfique pour la banque mais aussi également pour les utilisateurs qui se sentent quand même une petite honneur à contribuer au développement de ces produits. C'est pas seulement voilà, une, une banque et ses utilisateurs, c'est une banque qui est avec ses utilisateurs. Voilà. On a été très bien accueillis. Euh, venez chez l'eau banque! <rire>